La police nationale qui a fait face à des bandits qui voulaient imposer le royaume dans tout pays a eu gros souci pour en a qui maniait de mettre un bout à la situation terrible. Côté population, par contre, qui sait pour y arriver, tellement malfra a viré Billiot. Je dis à même, nous déclenchons une opération officiellement qui porte le nom Tornade ton 1. Pour allez, allez, allez, de allez, de allez. la police qui est engagée dans la chaîne opération. ça. accès ah, ah, technologique, la police, là, y'a eu détruire un drone mal frais qui utilisé pour dégager le contrôle policier. yo, yo détruit tout ça qui obstacle et c'est le commencement de la bataille. Bonjour, bonsoir tout le monde. Devenez sous Sofia TV 83. Mais nouvelle là, je an toujours annoncé la police nationale d'Haïti dans na cadre d'opération côté a fait chasse à l'homme. Deux de vite l'homme annoncé. yo eu un traqué, écoute, et qui soit côté lié à tout. Yo gain problème pour y et puis mettez la patte sur lui j'ai eu offrir plus faciles 10 millions de gouttes pour kembe et puis mettez mais main sous chef gang crasé barrière dans une note de presse la police mettait d'ailleurs yeux il y deux de bandits qui tapent à l'essai poté l'être baille yo dans l'idée pour capable de comme poté chef équipe yo mais cependant deux yo tombés avec des pistolets récupérés de l'autre bandit encore en bas la police c'est ça ils ont annoncé côté yo a courir monter pour faire kidnapping la police campé avec vous, bab, vagabond, perdit la vie. Et puis tout, godam ça qui passait n'importe au prince, y'a fait qu'on est, c'est qui petit macacla qui passe à l'infinitif, juge qui sous dossier ancien président ou bien encore juge madame Jovenel Moïse. Nous voulons parler de Matine, Nega Zam, rivé, mettez la tête et gagnez yon avocat, t'as samavel, la machine qui rivé, perdit la ville. En pile l'information pour journée, jour 16 février 2023, ça, rete connecté ensemble avec nous, nous, c'est à TV 83. Plus de détails à clote à venir dans la prochaine vidéo. N'a pas publier, mais qui te dire dit où sont j'ai abonné à ma pour ne rater aucune vidéo n'a publié sur Chanel Parola. Il y a d'autres côtés individuels qui assassiné, mais Yvon Pyram hier après-midi, dans la zone Thomas saint 30, comme euh, une zone côté, Gandhi la contrôlé, avocat qui était à bord machine privée, il a reçu un balle dans la tête, l'autre avocat qui était accompagné, il était sorti, blessé et a attaqué ça d'après information, mais Yvon Pyram, c'est si dans Barro Akin, victime dans ses membres, cabinet, firme, avocat, expertus, cabinet, mais qui représentait ancienne première dame, Martine Moïse, dans quatre dossiers, assassinat président républicain Jovenel Moïse, d'après sa journal Le Nouveliste, rapporté. Carven, Jean-Simon, avec Wilkins, lui, c'est notre deux individus, qui est arrêté dans le cas d'enquête menaces sous assassinat de ancien directeur général IPVLS Estland Yvon Busquette, ancien sénateur département sud-pays, de est mort assassiné dans la boule accompagné accompagné proche lit Entre-temps, trois présumés bandits qui ont eu plusieurs lettres pour le distribuer par les habitants de la zone tabac, oui, pour payer, pour le capable. Et chef Bandi, oui, nous avons échange de coups de zanac, la police. Dans la commune Tabar, aïe, mercredi, Force Audio saisi deux pistolets calibre 9 mm. Environ 16 présumés bandits mourirent en échange coup de coups de à la police. Plus se passer, 369 été arrêtées, 24 à 153 kilos maïwana saisi, soit-il mois janvier, pour arriver journée, journée, d'après un porte-parole à PNH. Le commissaire Gary Desrosiers a annoncé l'opération Tornade 1. Après poursuivre, il a continué à ne pas traquer, l'homme. Dans la zone torcelle, à Capernier, commissaire Gary... Des rosiers dans les micro Caraïbes FM. Daddy Sébastien Ignace qui continue à les Babas. Patrick Dublin. Sheila Pierre pour implication présumée dans un assassinat. Johnny Lamartinière arrêté pour implication présumée dans un ZAC assassinat et tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration, contre trafic d'armes et munitions, vol à main armée. Bien tout. Nelson Gentil, qui a été pour implication et ne s'est avec gang crasé barrière. Jean-Carlo Jean-Louis, Jean Bernardo Born, Mackinson Menos, Jameson Louis, pour vol, pardon, armé, trafic de munitions. DCPJ, qui arrêté, Marjorie Bousse, le 17 janvier 2023, dans Place Saint-Anne, pour implication. Il y a tout avec gang 5 secondes. Le 5 janvier 2022, commissariat Jacques Mel transféré dans la direction centrale de la police judiciaire, William Douillon, Edison samedi pour implication yo, et dans vol véhicule, vol à armée, côté que plusieurs citoyens victimes de yo, et Angelo Jean-Baptiste vol à main armée et il y a associé tout avec le groupe Genève-là. Et j'en ai dit tout à l'heure, hein, et côté que toutes les yeux sous opération Tornade 1 qui était lancée le 27 janvier 2023, qui visait, d'abord, à freiner activité ganglion, et qui visait tout à arrêter toute ganglion et conduire devant la justice. Gagner déjà plusieurs opérations qui nous dans la zone, dans la zone Corail, dans la zone Duval, dans la zone raquette, dans le et tout en appelant PNHLAN, décrété une permanence pour mettre maintenant en collège, ensemble de bandits, notamment Vite de l'homme qui est en tête de Genzard. Il plusieurs véhicules qui sont déjà confisqués, il y a un drone qui est détruit par la PNH. Et au niveau Torselle, il y a trois interpellations qui sont faites. Dans le cas en date du 1er février, la police a arrêté Noël, sans nous, pour détention le gaz zam Et au niveau de la Scarobas parce que nous avons dit que l'opération n'est pas simplement dans zone que nous avons dit, mais progressivement et selon moyens matériels et logistiques disponibles, les, dans notre zone, notre foyer de gang, parce que nous connaissons, nous constatons depuis bien des mois, il y a plusieurs foyers de gang, un peu partout, que ce soit dans la zone métropolitaine, non, également dans la ville de province. Là. Au niveau de la skaobasse, il y a quatre présumés bandits qui blessés mortellement, malheureusement suite à échange de tir avec la police, et il y un fusil d'assaut, de calibre 44 qui confisqué et un pistolet de calibre 9 mm qui saisit. Au niveau du naïf, toujours dans le cadre d'opération qui était lancée tornade 1 la police qui mène l'opération, côté qui gagné 120 kilos de marijuana qui saisi, deux pistolets de calibre 9 mm, 50 cartouches et la police confisquée une bascule de couleur jaune et blanc c'était tm 11 943. C'est certain que question de jeune main, qui l'est opération, dans des zones qui ont des réputations, zones zone Et on a dit que c'est une préoccupation au niveau -de du de, commandement. Et tous les jours, presque, il y a un policier qui fait partie de l'équipe justement pour a déloger, a éclater les zones de gang, qui a préparé pour le moment au niveau zone torselle et un peu partout qui avoisine les zones Et au fur et à mesure, opération a pétané sous l'autre foyer de gang. Nabdi, en total pour bilan et partiel du 1er janvier à date, gagnait 153 kilos de marijuana qui saisit. 24 âmes saisies, plusieurs munitions confisquées. Une dizaine de véhicules confisqués, 38 754 dollars américains saisis, 10 485 000 bouds saisis, 16 présumés bandits blessés mortellement suite à échange de tirs avec la police, dont 12 à l'ouest, 4 au centre, et gagné 15 monde qui transféraient au parquet pour enlèvement et séquestration et pour les voiture de la circulation. Il y a 20 personnes qui ont malheureusement perdu la vie lors d'accidents de circulation. Il y a blessés. En total, il y a 369 arrestations qui fait chef d'accusation, trafic de drogue, détention illégale ZAM, vol armé-armé, vol sur mineur, viol sur mineur, viol, homicide, assassinat, enlèvement et séquestration. Ce n'est pas un habitude de les nous camper nous ouais des policiers accompagnés pas de policiers qui l'a pour assurer la sécurité rapprochée, mais c'est la présence et nous, et y a trois manqués là, qui c'est nouveau équipement BLVV. Et BLVV, est tout impliqué dans plusieurs opérations qu'il fait. Alors, si la population est capable de faire une forme d'équipement, ça, il ça n'y a, y a pas besoin d'inquiéter, c'est la police, c'est le nouveau équipement BLVV, qui c'est brigade qui a. Vous pouvez compter vol. Na sommes venus dans le département de la Tibonitlan, plus que 20 jours depuis que Bandissa vient, il a assassiné 6 policiers, ont été tué sur le champ, et puis l'autre qui était à mourir dans l'hôpital, dans l'action de coups de balle qui a été entre la police avec Bandissa vient, Ça a dépassé la date 25 janvier 2023, dans la commune de et bien, police qui est en commissariat, qui en commissariat dans plusieurs communes dans le département de la Tibonitlan, jusqu'à présent, pour une activité normalement. Il dit, qu'il qui était 15 en février 2023, qui te fait 20 jours exactement. Kom, nous avons fait un petit de pied à regarder comment ça y est dans commissariat police qui gagne en ville de Mais il faut dit que police jusqu'à présent beaucoup pas jamais reprendre l'activité. Malgré la guerre policière dans la cour, mais commissariat, toute activité est toujours capé. Le continue à réclamer matériel, puis à écraser gang ça vient hein, qui fait un pile mal, mais pour détruire toute gang qui gagne na dans le département, il terroriser population en bas la en tant que papier spécial à collaborateur ou à l'NCD. Depuis après échec opération Léon Courant, qui était 7 policiers tombés en bas de balle, bandit sa vieille. Policiers qui, dans le commissariat Gonaïv, ont entamé une grève manche longue dans l'idée pour forcer au commandement la police, pour prendre disposition pour craser un groupe gang Savien dans la Tibonite. Policiers qui ont eu comme revendication, fort que matériel, blindé automatiques, automatique à renforcements effectifs et puis l'ordre pour y aller mener dans sa vie plus que 20 jours passés les revendications ça y pas jamais satisfait malgré un nouveau directeur départemental installé dans la Cibonite inspecteur divisionnaire Coutson de jeune situation pas eu aucune amélioration dans visite radio pyramide des femmes fait dans commissariat Go Naïf le mercredi 15 février 2023 nous remarquer policiers avec uniforme Quelque montée descend dans le commissariat. Pourtant, il n'y a vraiment pas marché. Si on a répété un policier qui ne voulait voir l'enregistrer. Les policiers ont toujours campé sur la même position. Ils ne peuvent pas reprendre le travail. Toutes temps, revendications ne sont pas satisfaites. DDA, c'est vrai, ils garantit garantie le matériel est venu. Mais jusqu'à ce qu'il y ait ce silence radio sur le côté de Port-au-Prince. Dans cette enquête, nous menons sur l'information qui a fait quoi le matériel est rentré. Nous finalement apprenons, c'est un cartouche ancien DDA, de Jean-Bruce demandé avant revendications policière. Pendant ce temps-là, les citoyens en ville pas pas caché inquiétés par rapport à l'absence de la police dans la rue naïve. Ils ne sont pas confortables. L'activité de la nuit est plus difficile. Les propriétaires nous ont contactés, déclarés, pas de pièces de la vente. Ils sont obligés de fermer depuis 8 heures à parce qu'ils n'ont pas mis les pieds. Ils sorti. pas à cause de la sécurité. Et dans ce moment-là, nous avons une situation qui est vraiment catastrophique parce que rien vraiment marché, vous comprenez Parce que l'activité au sens où on dit nul. En termes, en termes d'ambiance, parce que nous sommes toujours ouverts là, et tous les jours, et nous ne pas Comme d'habitude, nous venons à 7h du matin, nous toujours fermés à 11h, mais à cause de la sécurité. Nous sommes obligés depuis 8h30 et nous fermer et même le soir tout, Depuis la soirée, pas presque jeunes dans la rue, parce que l'activité bah, et bah, c'est le soir de plus fonctionner. C'est le soir où jeunes clients, ont n'avons pas travail et sortir. à partir de 4h pour 10h30. C'est qu'on a toujours fermé, mais ça fait pratiquement deux ans là, depuis que les gens ont des insécurités, ils ont pas ils pour comprendre que ne pas sortir dans la rue. Donc, euh, nous oblige à fonctionner timidement. On est capable de dire que c'est sauve qui peut. Chaque coup, on le Pendant ce temps qu'on est, c'est l'État qui a supposé nos sécurités. Bon, on est donc nous policiers dans la rue. Bien que même les gens qui dans la rue, ils ne sont pas capable de faire le travail là bien. Vous comprenez, c'est toujours à faire effort pour nous veiller sur la tête, nous. Vous comprenez Parce que même les gens là, le travail là, ce n'est pas bien ou ils capable de faire parce qu'ils n'ont pas de matériel vraiment. Et nous, par contre, nou, ouais présence souvent, pour comprendre, mais parfois, il faut passer. Mais qu'on y a, tout le monde les gens, les gens rejoignent. Les nous même nous comme c'est ça que nous faisons. Qu fait. Et c'est ça que nous avons toujours fait. C'est haïtien nous nous obligés comme ça, mais nous avons de savoir. Situation pas différente dans la région hein, Depuis le fait 8 souhait tout le monde obligé de rentrer dans la la à cause par des policiers dans la région m'a signalé pendant le journée mercredi 15 février 2023. Nous avons remarqué plusieurs bacs police qui sont sortis dans plusieurs autres juridictions, parmi eux Henry et qui sont rentrés dans le commissariat là. Selon la de l l de l on sorti les informations que nous avons recueillies, ils ont été chercher des munitions dans le commissariat, cité l'indépendance. D'après un autre qui soutient la primature dans le pays d'Haïti, le Premier ministre Ariel Henry qui était le pays hier matin 14 dans la direction Bahamas. M. Henri Gayel Avel, ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Geneus, ministre de, de Justice, et de la sécurité publique madame Emily Prophète Milce. D'après notre ça toujours chef gouvernement haïtien a rencontré avec plusieurs tocali dans le CARICOM. Ministre Économie et finance, Patrick Boisvert a assuré intérima pendant que premier ministre Ariel Henri a ba Masla Premier ministre Bahamas même Philippe Davis, déclaré, leader caraïbéen, a pu pour lancer un appel en faveur d'une assistance internationale. Et il précisait, objectif là, c'est une solution qui dirigeait en faveur à Haïti. Assassinat président Jovenel Moïse en juillet 2021, créé un gros vide politique dans le pays d'Haïti qui favorisait extension gang Améo et augmentait crise humanitaire et économique dans le pays. Journée Jodia, crise haïtienne avec un gros phénomène insécurité, pour ses autorités haïtiennes ont à réclamer une assistance internationale pour aider police nationale à combattre les gangs armés. D'ailleurs, vendredi 10 février qui se passait là, Conseil permanent organisation État américain Oriana Washington voté résolution ça. Soutien renouvelé pour une assistance en matière de sécurité pour des élections inclusives, libres équitable et crédible pour une transition démocratique. Haïti parmi dirigeant CARICOM qui a réuni à côté Premier ministre canadien Justin Trudeau et une délégation américaine qui a tête le secrétaire d'État adjoint Brian Nichols.